Xiaomi vient d'annoncer plusieurs produits dont la Xiaomi Watch S1 Active qui est déjà ici. Dans cette vidéo, on va la déballer et la prendre en main. On va regarder un petit peu son design ensemble et dans quelques heures, je vous proposerai mon test complet. Car oui, cette montre, je l'ai déjà depuis plusieurs jours. Donc j'ai pu la tester de fond en comble pour vous donner mon impression et mon ressenti sur cette nouvelle montre de Xiaomi. On se souvient de la Xiaomi Mi Watch qui avait fait un carton. Est-ce que... Celle-ci va le faire aussi, c'est parti pour le déballage. Déballons et regardons à quoi ressemble cette petite Xiaomi Watch S1 Active. Et je vous le répète, ce soir, il y aura mon test complet. Ce soir, dans quelques heures, vous aurez mon test complet de cette montre. Oui, là, c'est une petite mise en bouche. J'ai eu l'occasion d'avoir la montre en avant-première par rapport à la date où vous regardez cette vidéo. Donc, j'ai eu le temps de la tester et vous verrez ça. Dans quelques heures, mon test, bien entendu, hyper complet de cette nouvelle montre qui va plaire à pas mal de monde. On se retrouve du coup devant la boîte. Je viens d'enlever le petit papier et on va simplement regarder s'il y a un autre petit scotch à enlever. Mais non, ça n'a pas l'air. Donc, on va simplement enlever le haut de la boîte. Et bam, on tombe nez à nez avec cette Xiaomi Watch S1 active. Bien entendu, après, on va parler plus précisément de son design. Mais on la voit, elle est très élégante. La petite protection qui fait plaisir. Hop, ok, sympa. Et à l'arrière, la petite protection protection du cardio fréquence voilà alors je sais pas si on va pouvoir l'allumer directement mais on va regarder ce qu'il y a directement dans la boîte aussi on a le petit livret petit livret de garantie petit guide d'utilisation qui va nous dire d'ailleurs s'il faut la recharger ou pas ou si on peut directement l'allumer mais bon je vais essayer d'appuyer sur le boutons et on verra bien entendu et de l'autre côté on peut s'en douter on a le chargeur avec aussi une petite protection en Là-dessus on est bon. On va appuyer sur un des deux boutons, ou même sur les deux en même temps, pour voir si ça s'allume, et si ça s'allume pas, ah voilà, ça s'allume. Regardons maintenant plus précisément le design de cette Xiaomi Watch S1 Active. C'est une montre qui répond un peu au format qu'on retrouve dans la plupart des cas, un cadran de 46 mm. On va voir ensemble juste après un peu l'interface et la prise en main mais on peut le voir d'un premier coup d'œil que les écrans sont colorés, sont beaux, sont sympas. Du côté des dimensions pour être plus précis on a une montre de 46,5 mm par 47,3 mm avec une épaisseur de 11 mm. Tout ça pour un poids de 36,3 grammes sans le bracelet. Au niveau de l'écran, on est sur un écran AMOLED d'1,43 pouces 466 par 466 pixels avec un affichage Always On disponible. Le boîtier a une couronne ici en métal qui va protéger l'écran, et après le reste du boîtier est en plastique. On retrouve deux boutons sur la droite qui vont permettre à la navigation, on va le voir juste après, et à l'arrière un cardio mètre. Le bracelet est un bracelet quick release, on va pouvoir changer facilement. Et c'est un bracelet de largeur de 22 mm. Voilà Grosso modo sur le design on est sur quelque chose d'assez standard, d'assez bien fait, d'assez sympa. On va voir maintenant un petit peu plus précisément les caractéristiques techniques. Qu'en est-il maintenant des caractéristiques techniques de cette montre On va voir plusieurs caractéristiques techniques aussi assez communes à beaucoup de montres et on va voir quelques petites fonctionnalités caractéristiques techniques qu'on euh, va apprécier sur cette montre. Au niveau de la connectivité, on sera sur du Bluetooth 5.2 il y aura le NFC avec Xiaomi Pay, on le verra juste après aussi dans l'interface et il sera possible aussi de partager facilement les informations recueillies par cette montre sur par exemple Strava parce que l'application nous proposera de connecter des comptes externes. Ensuite, au niveau des Capteur, on aura un GPS dual band multisystème qui du coup sera normalement assez précis avec cette technologie de dual band. Un capteur optique de fréquence cardiaque à l'arrière, un accéléromètre, un gyroscope, une boussole électronique, un capteur barométrique et un capteur de lumière ambiante. Au niveau des grandes lignes de ce qu'elle pourra faire, on aura 117 modes de sport dont 19 pro, on verra ce que cette terminologie veut dire. On sera sur 12 jours d'autonomie théorique, on verra aussi après mon test hein, qui sortira ce soir ou demain, ce que ça a donné sur le terrain. Il y aura une surveillance de santé continue, que ce soit sommeil, SPO2 ou fréquence cardiaque. On aura la possibilité de répondre aux appels. Voilà pour la fiche technique. Maintenant, on va regarder, prendre un peu en main la montre, voir comment ça donne. C'est parti. Regardons maintenant la montre l'interface et comment on navigue et bref comment on la prend en main. Bon soyez pas étonné si vous voyez hein, des données directement des données de nuit, des données de sommeil etc sur la montre parce que je suis un petit filou j'ai filmé la partie déballage le jour où j'ai reçu la montre mais là je filme cette partie, le reste de la, la vidéo prise en main alors que j'ai déjà testé la montre mais chut, on en parlera dans la vidéo test qui va sortir dans pas longtemps. Alors on est sur mon écran principal qui sera bien entendu personnalisable, ça on le verra pendant le test dans la vidéo test. On va pouvoir swiper de droite à gauche pour avoir mes écrans de différents widgets pareil ça on, on en parlera pendant le test parce qu'on va pouvoir les personnaliser Et ça c'est plutôt pas mal Parce que d'ordre général lorsqu'on va swiper On n'aura qu'une information dans les différentes montres Là on va pouvoir avoir plusieurs informations directement Par exemple là j'aurai mon sommeil De la nuit dernière, allez voir ce qui s'est passé Sur la nuit dernière, je vais avoir mon rythme cardiaque Aussi de la nuit dernière Parce que là on est le matin Et je vais pouvoir du coup swiper et ajouter différents widgets. ça c'est une partie vraiment Très intéressante dans la prise en main de la montre Il fallait que je vous le montre maintenant et bien entendu Je vous l'expliquerai précisément dans la prochaine vidéo. On aura aussi la possibilité du coup de swiper de haut en bas pour avoir les notifications, notifications d'applications, notifications de SMS et de bas en haut pour avoir les raccourcis activer le main de nuit, activer l'activation de la montre lorsqu'on lève le poignet, gérer le son, etc., paramétrer une, une alarme, bien entendu. On verra que ça, c'est aussi personnalisable. Ensuite, lorsqu'on se de l'autre côté, ça va être la même chose, ça va être les cadrans, on va tourner en boucle. Si je clique sur le bouton en haut, on aura du coup, hop, notre menu principal avec les différentes applications. C'est vrai que ce qui pourrait manquer sur cette montre, dont on a été habitué sur toutes les nouvelles montres, c'est le petit bouton couronne afin de tac, tac, tac, voilà, naviguer plus facilement. Mais bon, là, on va pouvoir swiper et on va voir toutes les fonctionnalités le sport, euh, l'activité, enfin l'historique d'activité, les calories brûlées, euh, la fréquence cardiaque, là on a tout ce qui est la santé, SPO2, sommeil, stress, exercice de respiration, calendrier, météo, musique, euh, Xiaomi Pay donc la possibilité de payer, les notifications, l'appel, les réveils, euh, minuteur chronomètre, la possibilité de voir la pression, la boussole, la possibilité de contrôler sur l'appareil photo, rechercher sur téléphone, la lampe torche et les réglages lorsque que sinon on va appuyer sur le bouton du bas on va pouvoir lancer une activité physique voilà, on va choisir notre activité physique et on attend la recherche du GPS. On va pouvoir mettre go, on va pouvoir régler des objectifs d'alerte, etc. Et c'est parti! Une fois qu'on aura fait ces activités physiques, bien entendu, une fois qu'on aura récolté des données, tout arrivera sur notre application, application qui s'appelle maintenant Mi Fitness, qui est disponible du coup sur iOS et sur Android et qui va nous permettre d'avoir un aperçu de l'historique de nos données et un aperçu du sport, etc., etc. Mais ça, on va le garder pour la prochaine vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Voilà les amis pour ma prise en main de cette nouvelle montre, cette nouvelle Xiaomi Watch S1 Active. Elle a l'air plutôt pas mal. Euh, pour rappel, elle est disponible en dessous de 200 euros, 199 euros normalement, si je ne me trompe pas. Il y a peut-être une offre de lancement, donc je vous mets le lien vers le site officiel en description. Comme ça, vous allez pouvoir checker tout ça. Et mon test arrivera, voilà, dans quelques heures, si j'ai réussi à finir le montage ou sinon il arrivera demain au max. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, vive à fond, vive à high tech. A bientôt sur ma chaîne.